Si vous avez déjà démarré votre web entreprise, vous avez peut-être déjà entendu parler ou alors lu quelque part qu'il fallait focaliser, vous focaliser en priorité sur le développement de votre liste, augmenter le nombre d'abonnés, augmenter le nombre de membres, augmenter le nombre de prospects, etc. Alors si vous faites ça, c'est une erreur monumentale et je vais vous expliquer pourquoi. Alors salutations, ici David pour un nouveau quick tip. En fait, la liste, c'est un critère très très important de l'entreprise, effectivement, c'est on va dire la colonne vertébrale de l'entreprise, c'est sur ça que se base l'entreprise. Mais pas seulement. Le plus important dans l'entreprise, plus important encore que la liste, c'est la marque. Pourquoi Car il y a un critère que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte, c'est qu'une liste de prospects, une liste de clients, une liste de membres, euh, a une durée de vie limitée. Parce que certaines personnes qui sont intéressées aujourd'hui par un produit ne vont peut-être pas être intéressées demain. Surtout si votre produit s'adapte à une courte période de temps du prospect. Alors prenons l'exemple d'un produit pour les femmes enceintes et concrètement un produit pour les femmes enceintes bah, ça va durer 9 mois, voilà. au moment où vous aurez fait l'acquisition de ce prospect vous aurez 9 mois pour convertir ce prospect, après ce prospect bah, concrètement il vous servira plus, plus grand chose, Voilà, il aura eu son bébé, il aura plus besoin de vous. Alors, euh, donc dans ce cas, voilà, vous aurez focalisé à construire votre liste, euh, vous aurez euh, des nouveaux abonnés, etc. Vous aurez une liste, mais après, euh, cette liste elle a une durée de vie limitée, parce qu'à un moment donné, elle ne sera plus intéressée, à un moment donné, elle aura déjà résolu son problème, euh, elle sera passée à autre chose, etc. Donc vos prospects, vos clients, vos membres, ils ont une durée de vie limitée. Alors quand je dis durée de vie limitée, ça veut dire qu'ils voilà, vont être intéressés par ce que vous avez à dire ou ce que vous avez à vendre pendant un moment, mais qu'après, ils ne seront plus intéressés, tout simplement. C'est ce qui arrive. Donc, si vous euh, vous concentrez sur focaliser votre liste, bah, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, bah, vous aurez beaucoup de personnes qui seront plus intéressées, vous aurez des, des taux de conversion très faibles. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de vous concentrer sur votre liste, c'est de vous concentrer sur votre marque. Alors, parce que si vous faites ça, si vous vous concentrez sur votre marque, eh bien. Ça va faire fonctionner le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, c'est ce qui permet à une entreprise de dire euh, qu'elle fonctionne toute seule sans avoir besoin de marketing derrière. Euh, une, personne va parler, une personne satisfaite ou même une personne qui connaît votre activité va en parler autour d'elle. Et forcément, les autres personnes, d'autres prospects vont venir vous découvrir. Et quand elles auront besoin de votre produit, elles se diront, tiens, j'ai déjà entendu parler de cette marque, je connais cette marque, alors je vais acheter auprès de cette marque sans avoir été une personne de votre liste auparavant. Donc l'idée, c'est de développer votre marque en priorité avant même de développer votre liste. Alors la liste, je, je confirme, c'est très très important, mais ce n'est pas le plus important. Ou en tout cas, pour moi, c'est pas le plus important. L'idée pour votre liste n'est pas d'avoir une liste la plus grosse possible, mais d'avoir une source de trafic qui vous amène constamment de nouveaux prospects intéressés, donc des prospects frais entre guillemets, des prospects qui seront intéressés immédiatement parce que vous avez à dire ou à vendre. Donc d'avoir, je le répète. Pas une liste de demandes la plus grande possible, mais de nombreuses, une ou plusieurs sources de trafic qui vous amènent régulièrement euh, de, nombreux, de nombreux nouveaux prospects ou nouveaux membres euh, qui vous permettront de faire tourner votre activité. Même si vous avez une liste de zéro, que vous supprimez votre liste ou que vous partez de zéro, eh bien, si vous mettez en place ces sources de trafic et que vous avez un entonnoir de conversion qui convertit, même avec une liste de zéro personne, je peux vous garantir que votre activité va fonctionner très très, très vite. Et si vous avez fait travailler, si vous avez travaillé votre marque, eh bien, cette liste va euh, transformer votre business en une espèce de truc viral. Elle va en parler, ils vont en parler autour d'eux s'ils sont satisfaits et ça va euh, multiplier le potentiel de votre activité. Donc voilà pour cette petite idée. Je considère en tout cas que pour moi, la marque est beaucoup plus importante que la liste de prospects ou de membres. Donc focalisez-vous à développer votre marque, puis les sources de trafic vous amenant de nouveaux prospects parce que votre liste de prospects a une durée de vie limitée. Et si vous prenez trop de temps à l'exploiter, eh bien ça ne vous servira à rien, vous aurez fait beaucoup d'efforts pour rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Davy et à très vite pour un nouveau coup de tip.